Idées reçues, rumeurs et légendes sur ta voix. Ce que tu crois savoir te laisse dans l'ignorance. Retiens bien cette phrase, je vais la développer et t'expliquer pourquoi tu as besoin de démêler le vrai du faux par rapport à ta voix, surtout si tu veux progresser dans ta manière de chanter. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je partage sur cette chaîne YouTube chaque semaine des nouvelles vidéos pour t'aider à mieux chanter. Alors ce que tu crois savoir te laisse dans l'ignorance, je vais te donner une petite anecdote. C'est peut-être une histoire que tu as déjà lue sur Internet, elle est assez, assez courante. C'est la question d'un euh, petit garçon qui voit euh, qui voit que... Euh, quand on sert le, le rôti sur la table, il est, voilà, il est, il est toujours coupé en deux. Il est, toujours, il est toujours en deux morceaux dans le plat. Alors il demande à son papa Tiens, papa, comment ça se fait que le rôti, là, il est, il est coupé en deux Pourquoi on ne met pas le rôti euh, en entier Et puis il dit bah, écoute, euh, je ne sais pas, euh, je sais pas, demande à, à ta maman qui l'a préparé. Donc il va voir sa maman dans la cuisine. Et puis il dit Tiens, maman, quand tu as préparé le rôti, là, j'ai vu à un moment, tac, tu as, as coupé un bout, mais, mais pourquoi, pourquoi tu n'as pas laissé ce, ce morceau sur le rôti Et sa maman lui dit Écoute, J'en sais rien, moi ta grand-mère elle a toujours fait comme ça, bah, t'as qu'à demander à ta grand-mère. Et donc le petit garçon va voir la grand-mère, il dit ⁇ Ma oui, oui ⁇ J'ai vu que maman quand elle a préparé le rôti, elle a, elle a coupé le bout, mais elle m'a dit que toi tu faisais toujours ça. Alors, elle dit, oui, oui, c'est vrai, moi, je, voilà, le rôti, il fallait toujours que je coupe, euh, que je coupe une extrémité. Et il lui dit, d'accord, mais mamie, mais pourquoi tu faisais ça? Et elle lui dit, ah, mais c'est tout simple, c'est parce qu'en fait, les plats et mon four que j'avais à la maison, ils étaient trop petits pour mettre le rôti en entier. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on apprend à travers cette histoire? C'est que de génération en génération, il y a une sorte comme ça de, de, de, de règle qui s'est transmise, sauf que, au départ, si tu veux, les conditions de la règle étaient telles que, Aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de l'appliquer. Et ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup, du coup, de rumeurs sur la voie. Il y a beaucoup d'idées reçues, de fausses croyances qui font que si tu les crois, d'accord, si toi tu penses que c'est vrai et que tu valides que c'est vrai, eh ben, en réalité, tu risques de tourner en rond et tu risques de vraiment faire des bêtises, de te blesser, de te faire mal et euh, de ne pas avancer. Moi, j'ai eu, euh, personnellement, voilà, cette euh, cette idée reçue qu'on m'avait enseigné à un moment donné, hein, il est vrai, voilà, il y a, il y a plusieurs plus d'une dizaine d'années, on n'enseignait pas forcément le chant comme aujourd'hui. Alors bon. Il y a encore des personnes qui continuent à l'enseigner comme ça, mais moi, après, voilà, à chacun, de, je dirais, de, de se mettre à jour. Et moi, ce qu'on m'avait appris, c'est que pour bien chanter, d'accord Pour bien chanter, pour chanter fort, pour chanter aigu, il fallait pousser avec le ventre très, très fort. Mais quand je te dis pousser avec le ventre très, très fort, je voyais dans certains stages auxquels je participais, l'animateur qui poussait avec son poing comme ça sur le ventre de la chanteuse ou du chanteur, et il donnait un à comme ça, il disait, tu vois, paf comme ça, il faut vraiment pousser fort et là, tes notes, elles vont sortir, etc. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, moi, j'étais débutant, j'apprenais à chanter, j'y connaissais rien, j'écoutais ça et je faisais ça, d'accord Je faisais ça, euh, je me souviens très bien de, de premier concert où je poussais très très fort avec le ventre. Et même mes amis musiciens me disaient, ah, c'est bizarre, tu fais une danse du ventre, Antoine C'est un peu bizarre ton truc Et moi, je leur disais, non, non, les gars, c'est la technique, il faut pousser faire avec le ventre. Et puis, jusqu'au jour où j'ai découvert, en faisant mes études de coach vocal et en étudiant l'anatomie humaine, qu'en réalité, il fallait surtout pas pousser avec le ventre. Ni pour chanter fort, ni pour chanter aigu, ni pour quoi que ce soit. Il ne faut absolument pas forcer sur son ventre, d'accord Mais moi, j'ai cru ça pendant de nombreuses années. Et ça m'a empêché d'avancer, ça m'a empêché de progresser, d'accord voilà pourquoi je te disais en introduction de cette vidéo que ce que tu crois savoir te laisse dans l'ignorance. Parce que toi, tu penses que c'est juste, tu penses que tu as raison, et donc tu ne vas pas chercher d'autres solutions. Okay et La question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que toi-même en ce moment, tu ne serais pas en train de faire que la même chose que moi quand je croyais qu'il fallait pousser fort avec le ventre Est-ce que, par exemple, tu n'as pas des fausses croyances à propos de l'alimentation qui font que peut-être tu fais des bêtises dans ton alimentation et que tu ne favorises pas ta voix Peut-être qu'on t'a fait croire ou tu crois en certains remèdes qui en réalité euh, ne t'aident pas à mieux chanter Peut-être même qu'il y a des techniques que tu as vu passer sur internet tu sais pas trop pourquoi on t'a dit ça, mais bon, c'était marqué euh, « prof de chant euh, » sur le profil de la personne, donc t'as dit « bon, bah, à mon avis, ça doit être juste ». Sauf qu'en fait, ça ne l'est peut-être pas. D'accord Il faut que tu comprennes que pendant très, très, très longtemps, pendant plusieurs centaines d'années, le chant a été euh, transmis par empirisme. C'est-à-dire que les maîtres de chant avaient constaté que certaines personnes arrivaient à faire des choses avec leur voix, mais ils ne savaient pas trop comment. D'accord Pourquoi Parce que l'anatomie n'existait pas, euh, les scanners n'existaient pas, on ne savait pas trop ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, en fait, ces profs de chant disaient, voilà, quand on fait ça, ben, en général, le son, ça va bien. Ouais, mais ça, c'était pour certaines personnes qui, parce qu'on leur donnait une image, tout d'un coup, elles arrivaient à faire le truc, mais elles ne savaient pas vraiment ce qu'elles faisaient. D'accord. Et il y a plein de choses aujourd'hui dont on a cru il y a plusieurs siècles ou plusieurs euh, décennies que c'était bon, que c'était bien et finalement on s'aperçoit que non, d'accord Il y a des, des matériaux d'isolation qu'on a mis partout sur les bâtiments, euh, dans nos maisons où on disait à l'époque c'est génial, euh, c'est vraiment, euh, c'est ce qu'il y a de mieux, ça va nous isoler et en fait on ne savait pas qu'on était en train de s'intoxiquer. C'est pareil quand le, le tabac est arrivé euh, en Europe, c'était classe euh, de fumer du tabac, c'était voilà réservé à une certaine population, on ne savait pas toutes les que le tabac pouvait avoir sur la santé. Okay et C'est exactement la même chose pour ta voix. Si tu restes aujourd'hui baigné dans des fausses croyances, eh tu n'auras pas de progrès. Tu vas peut-être même te, te, te faire mal. Tu vas peut-être te, te blesser et euh, quelque part, à un moment, te retrouver coincé euh, dans ta passion. Alors moi ce que je te propose, c'est qu'on démêle ensemble le vrai du faux, d'accord, de manière à ce que tu aies vraiment les idées claires. D'ailleurs si tu penses qu'il y a des amis chanteuses ou chanteurs qui en auraient besoin, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. En activant la petite cloche, tu recevras du coup une petite notification de YouTube à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Alors, ce que je te propose pour avoir les idées claires, c'est qu'on balaye ensemble, d'accord, qu'on balaye ensemble 10 idées reçues, 10 rumeurs majeures qu'il y a au niveau de la voix. On va parler de choses assez techniques, de choses qui sont plus ou moins courantes, mais en tout cas, à la fin de ces 10 idées reçues, tu auras vraiment les idées très claires sur ce que tu peux faire ou pas avec ta voix. Alors moi, je te partage ça, je suis coach vocal, d'accord ça fait une dizaine d'années que j'enseigne, j'ai réalisé plus de, de 4000 coachings, j'ai étudié en profondeur l'anatomie humaine, euh, j'ai utilisé voilà, les dernières recettes scientifiques et dernières euh, découvertes et euh, je, ne je, ne je ne cesse pardon, de chercher euh, sur la voix pour comprendre encore, encore mieux comment elle fonctionne. Et donc voilà, je suis très à même de te partager ces 10, id ces 10 idées reçues qui ont vraiment été validées comme fausses. Alors ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas laisser en libre accès la suite de cette vidéo sur cette chaîne, d'accord pourquoi Parce que, voilà, j'estime que euh, ce que je vais te partager là, c'est le fruit d'un long travail, d'accord D'un long travail de recherche. Aujourd'hui, il y a des gens qui se donnent pas trop la peine et qui vont euh, propager comme ça des choses sur internet, donc je n'ai pas envie de les laisser en libre accès. Mais pour autant, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, toi, tu vas pouvoir débloquer la suite de cette vidéo dans laquelle tu vas pouvoir accès à 10 idées reçues sur la voie, 10 erreurs que les gens font. Alors. Pour y accéder, pour débloquer tout de suite la deuxième partie de cette vidéo, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien que tu vas retrouver sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Tu indiques simplement euh, tes coordonnées, ton adresse mail, de manière à ce que je sache à qui euh, on, débloque cette, on débloque cette vidéo. Et euh, eh bien, juste euh, dans quelques minutes, là, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Ciao